3, mais c'est pas grave, on aime ça, bienvenue chez Les où c'est tir, bouscule ou freine oui nous c'est comme ça qu'on s'aime, bienvenue chez Les loud. des de cé, des petites choses à des t-shirts faire, faire, la queue pour faire, pitié